Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Euh, Aujourd'hui sur YouTube, on a atteint 1 million de visionnements. C'est vraiment euh, incroyable, c'est pas rien. 471 vidéos. Écoutez, je voulais remercier vraiment tous les abonnés, tous les gens qui ont regardé les vidéos de Winman. C'est vraiment incroyable. Euh, je les remercie aussi les commanditaires. Uh, IndoorGrowingCanada.com qui m'ont donné de gros cadeaux pour la culture de cannabis, de gros rabais. Je voudrais remercier aussi Spider Farmer pour la lumière SF4000. Uh, nouveau commanditaire avec Winman, un commanditaire de bijoux. Regardez des beaux bijoux, qu'est-ce que j'ai dans le cou? Uh, allez sur le site internet shopurbanice.com, toute la description est en bas. J'ai un code promo de 25% de rabais. Euh, allez voir ça, c'est de toute beauté. Euh, en lettre majuscule, W.man25. 25% de rabais, là, si vous voulez acheter des beaux bijoux comme Winman. ça brille. Je vais allumer un chemdog de souvenirs. 19.93% de THC. Euh, je me suis même procuré un GG4 Pamplemousse à 11% de THC. Puis c'est bon pareil, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. là. Euh, c'est vraiment incroyable que je puisse amener un cannabis à 11% comme ça. Mais euh, j'adore le GG4 Pamplemousse. Puis le Dog, je pense que je l'aime encore plus. Écoutez, un million de visionnements. Euh, santé à tout le monde, succès à tout le monde. Mon goût revient. train de revenir. Euh, C'est pour ça là, que je n'ai pas fait de review SQDC dernièrement. Vous savez que j'ai attrapé le COVID-19. Euh, bientôt, je vais vous faire le nouveau produit euh, Bandeau. J'ai goûté. Euh, J'en ai un autre ici là, qui est présentement scellé. Et puis j'ai aussi là, un autre Saint-Henri Couche marque 51K1 produits euh, venus de Montréal, donc ces deux produits là je vais vous faire ça au mois d'octobre mon goût, mon odorat est en train de revenir peu à peu euh, je suis vraiment content, euh, pendant le COVID-19 je goûtais plus rien à un moment donné je sentais plus rien du tout du tout Un million de visionnements, écoutez, euh, Whitman est parti de rien et puis là maintenant on fait de la culture de cannabis, euh, les top 5, les top 3 écoutez, a été retardé, ça s'en vient bientôt, je ne veux plus vous donner de date là, parce que je m'excuse, cet esprit est être au mois d'août, on est déjà rendu au mois d'octobre, euh, à cause du Covid, veux, veux pas, euh, ces vidéos là ont été retardées, euh, donc euh, c'est ça, des euh, reviews SQDC, euh, les top 3, les top 5, des vidéos euh, par rapport à la culture de cannabis. Euh, un peu de vidéos sur les finances, un peu de vidéos sur les nouvelles. Écoutez, euh, ça n'arrête plus. J'ai beaucoup beaucoup d'idées. Euh, Winman est là pour rester. Et vraiment, là, un gros merci à tout le monde, tout le monde. Euh, un million. Tu sais, as déjà eu un million de quelque chose? Euh, oui, moi. Un million de visionnements sur YouTube. J'ai euh, 5500 abonnés sur YouTube. Euh, mes abonnés Instagram aussi. Je veux vous remercier là, de participer à toute cette aventure-là. 1500 abonnés sur Instagram. Bientôt deux ans. Euh, dans trois, deux trois semaines. Ça va faire deux, deux ans que Winman existe. Donc, euh, est-ce que dans un autre deux ans... On va avoir un autre million de visionnements. ça serait vraiment incroyable. 5500 abonnés, ça monte un peu. Euh, c'est un peu au ralenti, mais ça monte encore là, à chaque mois. Euh, on est dans le positif. Il y a de plus en plus d'abonnés. Euh, 5500, c'est vraiment incroyable. Un million de visionnements, c'est vraiment incroyable. Donc, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Les reviews s'en viennent très bientôt. Le bandeau... Les, euh, pas le 514, mais le Saint-Henri-Couche, ça s'en vient bientôt. Euh, je veux vraiment être à 100% là pour pouvoir là, vous donner une bonne aperçu des produits. Euh, je pourrais vous donner une bonne aperçu euh, de la qualité déjà. Euh, mais l'odorat, euh, ça s'en vient là, très bientôt, les boys, les girls. C'est une question là, de d'heure. Non, de jours de jours Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, euh, qui m'ont donné des dons euh, en argent, en cannabis. Euh, le facteur est passé souvent, je voudrais vraiment vous en remercier. Je me des nouveaux amis, <rire> des amis personnels, euh, grâce à Winman. Euh, C'est vraiment le fun, vraiment le fun. Je suis vraiment content de tout ce déroulement-là. Il euh, y a bien des, euh, des choses qui sont passées, euh, des affaires peut-être négatives, même des choses que vous savez peut-être même pas, euh, par rapport à Winman, mais il euh, y a plus de positifs que de négatifs. Et puis, euh, on va continuer, on va continuer, euh, beaucoup d'encouragement, beaucoup de, beaucoup de bien qu'on peut en ressortir de tout ça. N'oubliez pas de prendre les vidéos avec un grain de sel, euh, le but c'est de divertir, donc... Euh, Prenez ça là, à la légère des fois. Là, des fois, c'est peut-être des jokes que je fais. OK? Donc, euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Donne un pouce. Et peace.